Travailler ce, châle. ce châle, un châle un châle avec des motifs cœur à l'occasion de la Saint-Valentin donc euh, je fais rapidement pour euh, le faire que vous ayez le temps de le faire vous aussi donc voilà on va travailler ce châle aujourd'hui de quoi on aura besoin moi j'ai utilisé un fil acrylique rouge et blanc J'ai utilisé un fil acrylique rouge et blanc, 100% acrylique les deux, et j'ai utilisé un crochet numéro 4. Là, il me dit que je, je dois utiliser 2,5, mais j'ai utilisé un crochet quand même numéro 4. Et là, bon, bon, aussi ce fil-là, il me dit rien, il dit rien. Donc, on aura besoin de deux fils, crochet numéro 4, ou selon l'épaisseur de votre fil. Donc, vous utilisez le crochet qui convient. On aura besoin de marqueurs, d'une aiguille, une paire de ciseaux. Voilà, c'est tout. On commence tout de suite à travailler notre châle. Donc je prends mon fil rouge et je vais faire, je vais commencer par faire un nœud. Je vais faire un petit nœud et là et je commence à faire des mailles chaînettes. Je vais en faire 4 mailles chaînettes, 4. Voilà, une première maille, deuxième, troisième et quatrième maille fait quatre mailles chaînettes. je vais introduire mon crochet dans la première donc je vais fermer et faire former un petit cercle donc j'ai le crochet dans la première et je vais faire une maille coulée voilà et je suis sortie à travers les deux j'ai fermé le cercle je vais faire trois mailles en l'air que je vais considérer comme première comme première bride ensuite voilà, c'est comme si j'avais une première bride. Je vais faire dans le cercle, j'introduis le crochet dans le cercle et je vais faire quatre autres brides. Voilà, une première, une deuxième bride, une troisième et une quatrième bride. Voilà, j'ai un cercle avec 5 brides. 3 mailles en l'air et 4 brides. Donc 5 brides. Voilà. Je prends un marqueur et je vais le mettre ici. Au niveau de la, ma première bride. De ma dernière bride, je veux dire. Donc euh, j'ai mis un marqueur ici et je vais prendre le fil blanc. Donc dans le fil blanc, je vais faire un nœud. Voilà. J'ai fait un nœud, j'introduis mon crochet dans le nœud, ensuite je prends mon petit cercle avec les cinq brides et je m'introduis du côté droit. Regardez, j'ai le marqueur de ce côté, moi je viens et j'introduis mon crochet, je prends le fil comme ça, j'introduis le crochet dans le cercle et je vais aller chercher le fil. Je le prends, j'ai une boucle dans, dans, sur le crochet, maintenant j'ai deux boucles, je sors. La dernière, la dernière à travers la première donc voilà j'ai fait ma, une maille coulée pour m'accrocher ensuite je vais faire quatre mailles en l'air 1, 2, 3, 4 que je vais considérer comme une double bride ensuite je vais tourner le, le fil deux fois sur le crochet et je m'introduis dans le cercle encore une fois et je, je vais faire une double bride voilà, je, serre, je, je laisse tomber les mailles deux par deux. Voilà. Donc voilà, j'ai une double bride. Maintenant, regardez. Vous vous rappelez, on avait fait, on avait commencé notre travail par trois mailles en l'air. Une, deux, trois. Donc, j'ai mon crochet là et je vais m'introduire une, deux dans la troisième maille. Donc, le haut de la première bride. Et je vais faire une maille coulée. Voilà. Donc, on a fait une maille coulée. Ensuite, je vais faire deux mailles en l'air. D'accord Donc, voilà, on a fait, j'ai fait deux mailles en l'air. Ensuite, on avait dit que la première, les trois mailles en l'air, on considère comme une bride. Donc, une, deux, et au niveau de la troisième bride, en haut, je vais m'accrocher, j'introduis mon crochet à, à, au, au haut de la troisième bride et je vais faire une maille serrée. D'accord Ensuite, deux mailles en l'air et je vais m'introduire en haut, regardez, c'est le haut de la dernière bride. C'est le haut de la dernière bride. Je m'introduis ici et je fais une maille coulée. Ensuite, je vais faire je vais faire une double bride. Donc, je tourne le fil deux fois sur le crochet et je vais m'introduire dans le cercle, dans l'intérieur du cercle, du cercle, et je vais faire une double bride. Voilà, je vais faire une deuxième. Je tourne le crochet deux fois et je vais faire une deuxième double bride. Voilà, donc voilà. Maintenant, on a terminé ce je prends mon, mon, un marqueur et je le mets ici dans ma maille et je ferme. Voilà. Voilà, donc on a terminé ce rond. Je vais maintenant travailler en rouge. Donc je prends, j'enlève le marqueur, j'introduis mon crochet dans le, le, le nœud rouge et je vais aller introduire voilà. Donc je regardez, vous vous rappelez ici on avait ces doubles, ces doubles brides ici, donc je, moi je m'introduis entre les deux doubles brides et je vais faire une maille coulée. Ensuite je vais faire une, deux, trois mailles en l'air que je considère comme une bride. Voilà et je tourne le travail, j'ai tourné mon travail, le fil blanc il est ici. Donc, je tourne le travail, je travaille toujours entre ces mailles-là, entre ces, ces doubles brides-là. Donc, j'ai une trois mailles en l'air que je considère comme une bride. Et je vais, dans l'intérieur, entre ces deux, deux doubles brides, je vais faire quatre doubles brides encore. Donc, au total, j'aurai cinq brides. Donc, 3, 4 et 5. Regardez. Donc, voilà ce qu'on a. Vous avez... Les trois mailles en l'air qu'on a fait au début, ensuite une, deux, trois, quatre, donc au total cinq brides. Ensuite, je vais faire deux mailles en l'air et je vais sauter tout ça et aller entre travailler entre ces deux doubles brides du début. Donc, même si ce, votre travail se, se, se courbe un peu, c'est pas grave. Donc, il va s'étaler après. Donc, je, je prends le fil, et je vais faire cinq brides l'intérieur, entre les deux doubles, entre les deux doubles brides blanches, je vais faire cinq brides rouges. J'ai fait deux, je continue, je fais 5. 3, 4 et la cinquième. Donc ce rang là, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait quatre trois mailles en l'air que je considère comme brides, ensuite 4 brides, deux mailles en l'air et 5 brides. Ça, je l'ai travaillé dans, dans, ces, dans ces doubles brides blanches. Voilà. Ensuite, je vais enlever mon crochet et mettre, remettre le marqueur ici. Maintenant, je vais travailler un rond en blanc. Donc, j'enlève le marqueur et j'introduis mon crochet dans la maille. Et là, je vais faire... Je prends le fil. Et je vais faire trois mailles en l'air. Donc, une maille, deuxième, troisième maille en l'air. Et là, on a une, deux, trois. Les trois mailles en l'air qu'on a fait au début. Donc, je m'introduis en haut de la troisième maille en l'air et je fais une maille coulée. Ensuite, ensuite je vais faire une maille, trois mailles en l'air. Et ensuite, je vais faire un bride dans la même maille, la troisième maille. Vous vous rappelez, on avait fait trois mailles en l'air au début qu'on considère comme bride. Donc, dans, dans le haut, dans la troisième maille de ces trois mailles-là, c'est là que je travaille. Donc, dans la même maille, je m'introduis et je vais faire une bride. pardon. Voilà, je vais faire une bride. Ensuite, je fais deux mailles en l'air et je compte trois mailles en l'air que je considère une bride, la deuxième bride, et au mot de la troisième bride je vais faire une maille serrée ensuite deux mailles en l'air et là vous vous rappelez on avait ces deux mailles ces deux mailles en l'air rouge et on a deux mailles en l'air blanche ici et deux mailles en l'air blanche ici Séparées par une maille serrée donc là je vais faire je, je, je vais faire une bride mais j'introduis le crochet regardez je, je prends, je m'introduis sous les deux mailles en l'air, les premières. Deux mailles en l'air blanche et rouge. Donc je m'introduis sous les deux et je vais faire une bride. Voilà, j'ai fait une bride, une première. Donc je vais faire une autre. Donc, je prends le fil et je m'introduis, regardez, là j'ai un espace. Deux mailles en l'air blanche et deux mailles en l'air rouge. Là les blanches sont séparées par une maille serrée. Donc je m'introduis dans cet espace-là. Regardez, j'ai les mailles en l'air ici, des mailles en l'air ici, donc je m'introduis sous ces deux mailles-là, et je fais une bride. Et mon fil qui se divise, voilà. Donc, j'ai fait une bride. Ensuite, je vais faire deux mailles en l'air. Et je compte. Une, deux, en haut de la troisième, puisqu'on a cinq mailles en l'air, c'est au milieu de ces cinq mailles-là, on fait une maille serrée ensuite deux mailles en l'air et je vais aller dans la dernière en haut de la dernière maille la dernière bride que j'ai là en haut de cette bride je vais faire deux brides une première et une deuxième voilà et là je prends mon marqueur j'ai terminé le travail avec ce rond en blanc voilà. Ensuite, on va travailler en rond rouge. Maintenant, je vais commencer à travailler avec le fil rouge. Une fois je travaille avec le rouge, une fois avec le blanc. Voilà. Donc, pour commencer à travailler avec le fil rouge, je tire sur la maille. J'enlève le marqueur, je introduis mon crochet. Et je vais faire trois mailles en l'air rouge. Donc, une, 2, 3. Je fais trois mailles en l'air et là, je pousse le fil blanc avec le marqueur blanc en bas du travail et je vais m'introduire entre ces deux brides là, ces deux brides blanches qu'on avait fait le rond précédent. Là, je m'introduis, je vais faire une maille coulée. Ensuite, je vais faire une, deux, trois mailles en l'air et maintenant, dans le même espace entre les deux brides, je vais travailler quatre brides donc les trois mailles en l'air que l'on considère comme une bride donc je vais faire quatre autres brides donc au total cinq brides j'ai fait trois maintenant quatre et la cinquième donc entre ces, ces brides blanches entre ces brides blanches on fait cinq mailles cinq brides cinq brides rouges voilà j'ai fait les cinq, premières cinq brides rouges, je vais faire ensuite deux mailles en l'air, et là je vais aller directement entre les deux brides blanches, là, et je vais faire encore cinq brides rouges. Deux, 3, 4, et cinq. Voilà. Quand on fait les cinq brides rouges, on fait deux mailles en l'air de séparation entre les cinq. Chaque 5, on fait deux, deux brides. Deux mailles en l'air de séparation. Je vais aller entre ces brides-là encore et je vais faire cinq autres brides rouges. D'accord bon. Donc voilà, la première bride. Deuxième. voilà, ma deuxième bride troisième quatrième et cinquième voilà, j'ai fait cinq brides rouges là, je, je tire sur la boucle je remets le marqueur voilà, mon marqueur il est là donc, c'est que je vais travailler avec le fil blanc maintenant. Une fois, le fil, une fois un rang rouge, une fois un rond. Regardez, ça, ça, ça, ça va. Là, il était trop curvé au début, maintenant ça diminue. Donc, on prend le fil blanc, je tire sur la maille, j'enlève le marqueur, j'introduis le crochet. Je vais faire. Voilà comme auparavant. On avait fait deux brides. Donc là, je vais commencer par aller faire trois mailles en l'air et je vais m'accrocher, regardez, 1, 2, 3. Donc je m'accroche au niveau de la troisième maille des trois mailles en l'air qu'on avait fait au début. Donc je fais une maille coulée. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3. Ça, je considère comme une bride. Ensuite, je vais faire une deuxième au même endroit. Le haut de la première bride ça, ça, qui était 3 mailles en l'air. Donc là, voilà, je vais faire une deuxième bride. J'ai deux brides. Ensuite, je vais faire deux mailles en l'air. On a maintenant cinq, cinq brides. Cinq brides rouges. Au niveau de celle du milieu, ça veut dire la troisième. Au niveau, en haut de la, de la troisième bride, voilà, vous avez les trois mailles en l'air. Une deuxième bride. Et voilà la troisième. En haut de la troisième, je m'introduis, je fais une maille serrée. Ensuite, deux mailles en l'air. Voilà, et maintenant, je vais travailler, vous vous rappelez, ces, deux, ces mailles en l'air-là. Il y a une ici, deux ici, deux ici, et une maille serrée, et là, il y a deux, deux mailles en l'air. Donc, je prends le fil, je vais faire une bride. La première bride, donc je m'introduis, regardez, je m'introduis sous les brides blanches et les brides rouges. Et je, je vais faire ma première bride, Br bride blanche. Donc, je prends le fil et je me déplace pour aller sous les brides blanches, sous les mailles en l'air blanche et rouge. Je les prends sous mon crochet, en haut du crochet. Donc, ça veut dire que le crochet s'introduit en bas. Donc, et je tire, je vais faire une bride. Voilà. Donc, vous avez vos deux brides. Ensuite, je vais faire deux mailles en l'air. On a les cinq brides rouges. En haut de la troisième, on va faire une maille serrée. Deux mailles, deux, deux mailles en l'air ensuite je vais recommencer ce que j'ai fait ici donc c'est que je vais m'introduire vous avez les mailles en l'air ici blanches, deux, deux mailles ici une maille serrée deux mailles en l'air blanches ici et vous avez deux mailles en l'air rouges. donc je vais faire deux brides les deux, la première bride ça va, ça va ça va se travailler ici et la deuxième bride ici d'accord donc on, regardez je, vais, je prends le fil pour commencer ma première bride. Je m'introduis sous les, les, les mailles en l'air et je tire le fil. Et voilà, une bride. Je vais faire la deuxième, la même chose. Je un peu sur le travail, c'est facile à faire. Voilà. Donc ensuite, après ça, je sépare par deux mailles en l'air. J'ai les cinq mailles en l'air, celle du milieu, la troisième, je vais faire sur cette troisième, une maille serrée. Vous voyez Donc, ensuite, je vais faire deux mailles en l'air. Et sur la dernière bride, celle-là, je m'introduis sous la, la maille ici, la dernière maille. Et je vais faire une bride. Je vais faire deux brides là. Voilà. Deux brides blanches. J'ai commencé par deux brides blanches ici. Je termine par deux brides blanches ici. Donc, une première bride, une deuxième bride et là ça arrête mon rond, voilà donc c'est un rond, c'est un rond qu'on va répéter voilà donc ensuite je vais prendre mon fil rouge, alors je ferme mon marqueur, je vais prendre mon fil rouge maintenant, euh, donc j'introduis mon crochet, et Pour me déplacer en haut, je pourrais arriver à la hauteur de, de, de la bride blanche, donc je vais faire trois mailles en l'air une, deux, trois, et je tourne mon travail. Regardez, je le tourne. Le marqueur il est ici, donc le marqueur et le fil blanche sont en bas. Et là, puisque j'ai fait trois mailles, mailles en l'air rouge, je vais m'introduire entre ces deux brides là, les deux brides blanches là. Et je vais m'accrocher par une maille coulée. Ensuite, je vais commencer mon travail de bride. Vous vous rappelez, on a fait 5 brides. Donc voilà, je commence par 3 mailles en l'air que je considère comme une première bride. Ensuite, dans cet espace entre les deux brides blanches, je vais faire quatre autres brides pour avoir 5 brides au total. Donc voilà, une deuxième. Pardon, une troisième. Quatrième, cinquième, voilà. Ensuite, vous allez faire deux mailles en l'air de séparation entre les cinq brides. Donc, regardez le travail comme ça, ça va être plus facile à voir. On a ce travail. Donc là, on va faire des, des brides. C'est un rond de brides rouges. Donc, cinq brides, cinq brides, cinq brides. Ces cinq brides seront séparées par entre deux. La séparation entre les cinq brides, il y a deux mailles en l'air. Donc je fais cinq, mailles, cinq brides, deux mailles en l'air, cinq brides. Et les, les brides, je les travaille au niveau entre les deux brides blanches que j'avais fait le rond précédent. J'ai deux brides là, j'ai deux brides là, j'ai deux brides là, et j'ai deux brides là. Donc en, dans, à l'intérieur, entre ces deux brides-là blanches, je fais cinq brides rouges. Et ces cinq brides rouges sont séparées par deux mailles en l'air. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, je continue. Voilà, j'ai fait 5 cinq, cinq brides rouges et 2 mains en l'air. Et je vais aller prendre mon fil et aller m'introduire entre les deux brides blanches. Et faire cinq brides rouges. Parce que ce sont les ronds que vous allez répéter. Ce, ce rond-là et ce rond-là. Tout le long du travail, c'est ce que vous allez faire. Ces deux ronds-là à répéter. Voilà, donc j'ai fait combien de brides là J'ai 4 brides. Il me reste encore à faire l'autre. Deux mailles en l'air de séparation et je vais aller entre les deux brides blanches, je m'introduis là. Dans, entre les brides blanches, on fait 5 brides rouges. Et ces 5 brides rouges sont séparées par deux, deux mailles en l'air. 4 5 voilà je fais encore deux mailles en l'air de séparation et là je me déplace jusqu'au bride blanche là que j'ai et je vais faire 5 brides rouges 5 brides donc je prends le fil et voilà vous faites cinq brides et vous allez répéter ces deux dernières 3, 4, 5. Une fois terminé, la cinquième bride, vous tirez un peu sur votre fil et dans la maille, mettez le marqueur, voilà, comme ça, il est sécurisé, et voilà. Donc après, maintenant, maintenant il faut, on va travailler le blanc. C'est une répétition. Donc vous introduisez votre crochet et pour vous élever jusqu'à jusqu la bride là, donc vous devez faire 3 mailles en l'air. C'est logique. Donc il faut se, on va s'élever un peu. 1, 2, 3. Et là, j'ai 3 mailles en l'air. 1, 2. Au niveau de la troisième bride là, au niveau de la troisième maille là, de la première bride, j'introduis intro, mon crochet et je m'accroche avec une maille coulée. Voilà, c'est fait. Donc là, maintenant, je vais travailler les brides blanches. Les brides blanches, on les travaille deux par deux. Je vais commencer par faire trois mailles en l'air. Ensuite, je prends le fil et dans la même maille, le haut de la troisième, dans la troisième maille des de trois mailles en l'air, dans cette maille en haut, je vais faire, j'ai fait trois mailles en l'air et une bride. Ensuite, je sépare par deux mailles en l'air. Et là, j'ai les cinq brides. On a dit au niveau du celle du milieu on fait une maille serrée donc voilà j'ai fait mes deux brides donc voilà une deux et voilà ma troisième bride bon, la troisième bride là je vais faire une maille serrée ensuite je sépare par deux mailles en l'air et, et là maintenant on va faire les, les brides Vous vous rappelez c'est là qu'on prend ces brides là, on s'introduit sous ces mailles en l'air, les rouges et les blanches et je vais faire une bride, une première bride ensuite ces mailles en l'air là je m'introduis sous ces mailles là et je vais faire une deuxième bride, voilà ensuite j'ai deux mailles en l'air et ici qu'est-ce qu'on va faire on a dit on fait une maille serrée au milieu une maille serrée blanche au milieu donc au haut de la troisième voilà, elle est là. Ensuite, je vais faire deux mailles en l'air de séparation et aller faire mes deux brides, mes deux brides blanches, ici. Ensuite, c'est une succession et un répétition. Donc voilà, les deux brides blanches. Ensuite, deux mailles en l'air et au milieu de ces cinq mailles en l'air, je m'accroche au, au milieu sur la troisième, je fais une maille serrée. Voilà. Donc, je sépare par deux mailles en l'air. Ensuite, je vais y aller pour faire mes brides. Je m'introduis là, sous les mailles en l'air des rangs précédents, les deux rangs, le rouge et le blanc, et je tire pour faire mes deux brides. Ensuite, je sépare par deux mailles en l'air, et là, je m'accroche au milieu pour faire une maille serrée. D'accord Ensuite, je sépare par deux mailles en l'air, et là, je vais aller... Au niveau de la dernière maille, en haut de la dernière maille, ici, en haut, je m'introduis sous la maille et je fais deux brides. Une première et une deuxième. D'accord Voilà. Là, j'arrête ce rond blanc. Je tire sur la maille. Je vais chercher mon marqueur. Je le mets. Voilà. Et là, je sécurise votre maille. Et Voilà. Voilà votre travail. Donc vous avez fait, on a fait ce rond blanc. Qu'est-ce qui va se passer Ensuite on l'a déjà fait, c'est une répétition, je suis en train de répéter avec vous. Donc là, on a fait le rond blanc, je répète, on a fait le rond blanc. Donc les j'ai toujours deux brides là, deux brides là, deux brides blanches, deux brides blanches, deux brides blanches. Donc au niveau de ces brides blanches là, il va y avoir les cinq brides rouges. D'accord Ces cinq brides rouges sont séparées par deux mailles en l'air. Chaque cinq brides est séparée par une bride rouge. Mais là, mon fil rouge, il est en bas. Donc, pour arriver en haut, je vais faire trois mailles en l'air et je m'accroche ici, à l'intérieur, entre les deux brides. Je m'accroche en utilisant une maille coulée. Une maille coulée et ensuite, trois mailles en l'air, je commence toujours mes brides. Donc, par trois mailles en l'air que je considère comme une première bride. Et je continue quatre brides là ça fait 5 et la 5 bride et la 5 bride et la 5 bride et la 5 bride, bride rouge et ces 5 brides sont séparées par deux mains en l'air et ensuite vous répétez ce rond blanc d'accord voilà moi j'arrête les explications de ce motif ici on va continuer pour le reste donc vous continuez à travailler votre châle comme ça en répétant ces deux derniers ronds le rond blanc et le rond rouge d'accord j'espère que c'est clair voilà vous continuez. Donc, après avoir fini le travail, la grandeur, et moi, je voulais faire mon châle encore plus grand, mais comme j'étais un peu pressée par euh, la Saint-Valentin, elle approche, elle approche à grande vitesse. Donc, j'ai arrêté, arrêté le travail, même si je voulais encore plus grand, mais ça va demander encore plus de temps. Et j'ai fait, pour embellir le châle, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai fait ça. Donc... Euh, je vais vous montrer comment j'ai fait ça aussi. D'accord Donc, voilà, j'ai pris une carte. N'importe. Vous le faites en blanc, en rouge. Vous faites le, votre châle. J'ai terminé par un rond blanc. Comme ça. Voilà mon châle. Je sais pas comment vous le montrer. Ça ne rentre pas dans le cadre de la caméra. Tout en entier. Donc, je vais... Je ne vais, je sais pas, je voulais plus grand, mais ça... Ça peut aller comme ça aussi. Donc, euh, je vais vous montrer comment faire ces chouchous, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il y a des dents qui savent, moi je vais le faire pour celles qui ne savent pas. Donc voilà ce que j'ai fait. Je prends ce fil. Vous prenez votre fil. Et vous faites... Une, prenez le fil, une carte, n'importe quelle carte que, carte que vous avez, quelque chose de solide, un, un carton, comme ça, et vous commencez à nouer le fil. Comme ça, vous nouez. Moi, je compte pas. Normalement, vous comptez, vous faites 30 tours, ce que vous voulez. Moi, je ne compte pas, je regarde l'épaisseur, comme ça. Quand je sens que c'est bon, c'est épais, j'arrête. Voilà, vous tournez vous continuez à, à faire tourner votre fil comme ça voilà. bon euh, je pense que ça va pour moi Vous euh, coupez votre fil ensuite ensuite je prends un bout de fil comme ça je vais faire un deux Vous faites sortir votre fil et vous laissez vous tirer sur ce fil d'en haut ensuite vous tirez un peu comme ça et vous allez faire comme ça vous introduisez votre aiguille essayez de la ressortir c'est une aiguille en plastique que je risque de casser voilà j'essaie de tirer comme ça voilà Bon, le chouchou est prêt ensuite qu'est-ce que je fais je coupe à l'intérieur j'introduis mes ciseaux et je coupe c'est rapide j'essaie de faire une petite coupe Ensuite, je prends. Pardon, ça c'est ça. Là. Ensuite, il me reste à faire un coin que je vais faire avec vous. Voilà, je vais le faire ici, dans ce coin-là. J'essaie de faire vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, je vais introduire mon chouchou ici. Essayez de le sécuriser le plus que euh tant que vous pouvez. Si vous avez un, un fer à vapeur, ou vous éloignez, vous faites un peu de la vapeur sur les fils, ils seront encore plus jolis. J'introduis l'aiguille les, les, ici dans en bas et en haut, et dans le châle, voilà, ensuite je vais l'introduire, je vais essayer de l'introduire à l'intérieur, pour la faire sortir ici, voilà, ça y est, c'est bon, voilà. Et voilà, mon chat, est terminé maintenant. Regardez. J'ai les trois chouchous ici. Il n'est pas très grand. Je n'ai pas eu le temps de le travailler. Je voulais le faire pour pour faire rapidement. Et voilà. J'espère que vous avez aimé, que vous allez l'aimer, que vous allez le faire, dans donner comme cadeau pour vous-même. Maintenant, notre vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Euh, à la prochaine vidéo inchallah et bon bon Saint-Valentin à toutes